Avant de parler des impasses, on va parler plutôt de la situation. Euh, Roland, comment est-ce que vous percevez ce qui se passe là, On a quand même des grosses turbulences. Hein. Bon, C'est assez fréquent en bourse, mais on revient dans une période un peu agitée là, depuis cet été. Comment vous l'analysez C'est -ce quoi le facteur déterminant qui, qui, qui provoque ces remous on a un changement assez important. Le premier, c'est que finalement, euh, toutes les perturbations qu'on a connues, ça revient finalement à euh, se préparer à un monde avec moins de croissance. Moins de croissance dans les pays émergents, euh, une croissance forte aux États-Unis, mais euh, peut-être qu'on est arrivé, euh, euh, pas en haut de cycle, mais on a bien entamé le, le chemin de la reprise, et une mmh. croissance en Europe qui est là, hein, qui a qui, qui a, qui a le mérite d'être là, et qui, qui progresse, mais qui reste faible. Et même en, en Chine, d'ailleurs, euh, moins et, de croissance. Hein. Et, alors, même en Chine. Alors, on a... Euh, euh, on garde une croissance assez forte. Enfin, les, les statistiques sont, concernées, sont sont contestées, mais on peut quand même miser sur une, une, une croissance beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux. Mais là aussi, on a un, un ralentissement de la croissance et non pas de l'économie. Et donc ce, euh, ce retour dans un monde avec moins de croissance, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais... mais il y en a moins. Ça implique euh, finalement de réviser hein, la, la valeur des actions qui sont tout simplement basées sur euh, les perspectives bénéficiaires. Moins de croissance, peut-être moins de bénéfices. Et ça, effectivement, ça conduit à des ajustements assez forts et assez brutaux. Euh, et puis également, un autre gros changement, c'est que euh, les États-Unis et, et le pays directeur, on est à la veille d'un gros changement de politique monétaire aux États-Unis euh, et on sera plus porté par cette euh, abondance de liquidités qu a, qui nous a beaucoup porté euh, ouais. euh, durant de, depuis, 89, ça, un gros change, euh, de, depuis 2009. C'est un gros changement. Et euh, évidemment, il faut, euh, il faut un petit peu de temps pour euh, s'adapter à, à ces deux changements. Marie-Jeanne, quand on est, comme vous, gérante qui recherchait de la croissance hein, pour investir mmh. et qu'on est dans un monde avec moins de croissance, comment est-ce qu'on résout cette équation alors d'abord, on regarde dans ce qu'il reste de croissance là où il y en a le plus. Euh, vous parliez de la Chine, par exemple. Euh, la Chine, effectivement, on a un ralentissement, mais le ralentissement, il est surtout sur la partie industrielle. Et on voit que la, co la consommation en Chine est en train d'augmenter. D'ailleurs, c'est en fait le changement de, de politique et que, qu a, où, où le, le, les politiques chinoises ont prévenu depuis très longtemps. Il y a quand même un changement de modèle où après avoir eu un une croissance économique tirée par l'investissement euh, et notamment les infrastructures aujourd'hui, le gouvernement chinois essaye d'avoir une économie beaucoup plus tirée par la consommation domestique. Mmh. Et on est dans cette phase de transition qui est très difficile. Mais ça veut dire qu'en fait, en Chine, des sociétés de consommation euh, peuvent très bien performer. Euh, Est-ce est où... qu'on a changé de paradigme Est-ce qu'on a changé de monde malgré tout Certains le disent. En effet, on ouais. a connu bon, ces, ces cycles de croissance avec des ralentissements. Mais ça revenait toujours. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Finalement, ça revenait sans rien faire. Est-ce que, finalement, on va rentrer dans un monde différent euh, Peut-être on... sous la pression démographique, hein, comme ça s'est passé euh, au Japon puis en Europe. On est des continents qui vieillissent. Oui, oui, oui. euh, la Chine qui veut changer de oui. modèle. Enfin bon, est-ce que vous avez l'impression qu'on ne verra pas forcément euh, tout de suite euh, ce monde de croissance bah, On est dans un changement de paradigme total, puisque, par exemple, aujourd'hui, on est dans une phase de reprise en Europe, même si on a du mal à le, le voir, puisque, effectivement, avec tout ce qu'on entend, c'est toujours ce qu'on comprend. Mais euh, il y a une reprise en Europe. Et par contre, c'est le reste du monde qui va moins bien alors qu'avant, mmh. on avait plutôt le contraire. Et, euh, et normalement, dans cette phase de reprise, les investisseurs ont tendance à jouer l'investissement, la reprise des industriels, les banques, les secteurs financiers. Aujourd'hui, ce sont les secteurs à éviter, puisque finalement, on a une reprise en Europe, mais avec une crise dans les émergents et, euh, à, et, et une économie américaine qui est un peu en phase de maturité.